J'avais demandé des défis euh, si la France gagnait au match France-Allemagne. Le défi c'était tu te prends un bain dans ton lavabo. Moi j'ai trouvé ça une bonne idée, du coup je vais essayer. Déjà je vide ça. Bon, mais ben, on va commencer à remplir. J'ai envie que ça mousse, du coup je vais mettre du liquide vaisselle. Meilleur qu'une bombe de bain lâche. Regardez, ça me tue, ça fait une fouf. <rire> voilà, c'est la petite gaminerie du jour. Et quand faut y aller, faut y aller. Ah, c'est froid. C'est éclaté au sol. Euh, je suis si lourde que ça faut aller me prévenir, j'étais aussi grosse bon bah ben, bisous hein. de toute façon frère au pont où, où j'en suis un peu d'eau ou pas beaucoup d'eau dehors ça change rien, pourquoi tu me regardes comme ça allez on va passer à Serpierre Une imprimante dans l'eau, je sais pas. J'ai pas <rire> Allez-y, Allez-y. Quoi Où va Messi quand il se blesse euh, Bah, je sais pas. À la pharmacie <rire> Aujourd'hui, on va essayer de paner de, de l'émental. Où il vous faudra un carré d'émental, de la farine. Et nous, on a de la chapelure comme ça, un œuf et bien sûr les poils. Oh putain. Attends, j'ai envie de tester en Si je fais ça, ça fait, ça fait quoi ça ouais. ah bon, On va faire des trucs comme ça. Apparemment si on remue l'œuf comme ça, il est déjà mélangé dedans. Oh. C'est archi faux je suis déçue. On pique les fromages dans la baguette, ça. Oh là là. Ensuite, on les trempe dans l'œuf et après dans la farine. Ouais. Et hey Johnny, tu vas râler pour chauffer l'huile C'est même pas fini. Oh. Il est parfait lui. Et là après on met à frire, à frire dans l'huile. C'est tout mou. Wow. Ok ok on va essayer d'en goûter un hein. Oh le truc de fou furieux goutte mmh oh, goûte, c'est trop bon oh, regardez regardez Putain mais t'es pas là t'as visé Je peux tout expliquer là-haut Je veux trop tester le truc où tu prends un garçon Tu mets du feu dessus Tu mets dans ta bouche et ça fait un dragon c'est bon Allez frère Incroyable de pas sortir comme ça Dirait moi quand je sortais du ventre de ma mère Ah c'est bon Je crame hors caméra Parce que j'ai pas envie de me faire censurer là On va essayer de refaire ça marche pas là Archipa. Oh, pas ah, ça marche pas c'est bon Ah il a pété sur moi c'est bon j'ai eu peur Allez ça m'a saoulé je vais faire des patins à glace avec c'est bon On trouve une idée les patins à glace avec les glaçons Au lieu de les foutre dans sa bouche oh. Tu vois ce ballon Je vois plus. Bon du coup j'ai acheté ça des bâtons fluorescents comme ça pour faire en fait le bonhomme c'est quoi ça c'est une paille <rire> je crois que c'est pas ça c'est pour attacher les bracelets je vais commencer à les craquer là je fais genre je me craque le cou <rire> c'est bon j'ai fait un collier de pétales à hein, mon chat que tu veux m'épouser s'il te plaît bon no. du coup là j'ai fait la tête jaune parce que bah ça change pas d'habitude oh, putain il est long mon corps il va jusqu'à ma dessus j'ai fait deux bras puis j'ai fait les jambes j'ai essayé de les accrocher avec du scotch ah super, je perds mes membres. <rire> Coucou, je viens de m'apercevoir que du coup bah, ça me faisait euh, une mini bite. <rire> ah ouais, ah ouais, ouais Ah c'est bien ce que je me disais, ça me fait carrément une mini caquette. Mais c'est carrément mieux. Oula oulala. Là là <rire> Attends, je comprends pas. J'avais pas... Vous aussi vous avez vu un gros gros cake là comme... Mais là si j'éteins... Eh... Ah ouais, j'ai une trop bonne idée. Je vais marcher avec mes chaussures gobelées. <rire> Oh là il y a plus le bonhomme, là. là. Le bonhomme il est éclaté, ma tête est par et tout. Les gars, j'ai vu une fille qui faisait son trade liner avec une banane, d'accord Elle crame et ça fait ça. Faut pas me prendre pour une débile. So on va tester, je vais enlever mon trade eyeliner. D'accord, tout le temps je me lance des choses comme ça, je suis obligée. Hop là, super. On le gaspille. Petit, il les a trop bien fait. Lui aussi. C'est incroyable d'avoir un talent pour faire les de liner comme ça. Ah, les est sans son trade liner, elle est moche. Ouais, je sais. Ok, donc là j'ai ma petite banane, je vais la couper comme elle fait, là je sais pas trop. Ok voilà, et là je viens la cramer Je sais pas, TikTok va me censurer du coup je la crame hors caméra Ok bah je vais me brûler avec ça y il a clairement de la cendre Ça sent bon, ça me donne envie de manger Ok go Ça fait archi mal d'accord Et ça fait archi rien Ton, ton trail d'Ayaneur, il est trop bien fait, tu l'as fait avec quoi Une banane, c'est bon Bah ouais, ça écrit un peu vite fait quoi Genre euh, comme ça Faites pas c'est nul, en plus vous pouvez vous cramer Papa Ouais J'étais dans les toilettes et j'ai trouvé ça, c'est quoi ah, ça, ça se plus, Et si t'as une tête de cul, est-ce que du coup ça fait ça J'avais trop envie de tester l'élasticité d'un ballon. Jusqu'où le ballon peut se remplir d'eau avant qu'il éclate. Donc j'espère qu'il ne va pas m'éclater à la gueule, ça y est, ça commence bien. Non Non Non Il n'y a pas à faire ça, il faut arrêter un jour. Bon, je vais refaire. Ah, on va prendre un autre ballon. Je pars sur un meilleur ballon rouge là, comme ça. Allez, c'est parti. Non mais l'eau est part à côté Alizé tu fais quoi de tes journées Je teste l'élasticité du ballon Il y a un problème Ça se trouve on va être impressionnant Il va se gonfler comme jamais Bon oh là déjà il est super gros je trouve J'ai un peu peur qu'il m'explose à la gueule mais... Ça fait beaucoup là quand même d'eau dedans J'ai mal à la main C'est quand que t'exploses le cause Jamais Ah c'est super lourd J'ai tout le temps des idées éclatées au sol Il est très gros quand même hein. Il y a... Oh là, là non non Non commence pas à faire des bails comme ça là Faut exploser un jour là J'ai peur C'est moi qui vais céder c'est pas le ballon. Oh. Ah, non mais voilà. Bon on va, on va arrêter là. Merci d'avoir regardé cette expérience, c'était très sympathique. Ah, plus jamais je mets ses talons, ça me fait des ampoules. Ah. Ah. Bon on ben, m'a laissé seule dans une voiture, faut pas me laisser seule dans une voiture, moi. Il hein. y a des manettes chelous là. Oh, putain, c'est trop bien Plus jamais je touche à cette manette. Et parce qu'au final. Il y a même des pédales C'est comme sur les pianos Parce que si je, si j'avance avec le pied oh, La voiture devant Il y a trop de boutons Ça sert à quoi si j'appuie sur lui Alizé Oui Tu m'aider à ça s'il te plaît Non Attends quoi La meuf elle se pince comme ça Et en fait regardez Ça fait un bleu Je <rire> vais pas me prendre pour une débile Je vais essayer Bon je suis déjà un peu rouge Mais en gros elle fait comme ça à... Comme ça, comme ça. Et là, faut attendre. Ah Je sais pas en fait. Ah si wesh Ça marche wesh oh. Celui qui fait déborder le verre, il a perdu. Je commence Vas-y. T'as perdu. Quoi Attends. T'es euh... sérieux Ok, concentration. J'ai Parkinson, je peux pas. Ça sent le pâté pour C'est mon nouveau parfum. Ouah <rire> <rire> Mes meufs. Eh, hey, t'as fait bouger la table Mais l'eau elle sort du verre et tout Domina Comment t'as fait C'est pour Ah elle va perdre Mais ouais, ça va jamais sortir du verre sinon. C'est débordé ou pas Non. Ça va déborder Non. Ah là ça va déborder, c'est pas possible. Là, je vois pas. Vite, vite, tu la vois bah Aujourd'hui, on va créer des lunettes à partir de couteaux en plastique. C'est tellement une bonne idée. Hop là, je prends ma petite bougie déjà allumée, on sait pas pourquoi. Est-ce que tu crois que si je pète sur la bougie, elle s'éteint Ouais, incroyable. Donc Du coup, c'est parti. Alors. oui il se tord tout seul. Donc voilà, on laisse sécher. Et du coup, on va faire la deuxième. J'ai fait la deuxième, je l'ai fait du mauvais sens, c'est bon ça n'avait pas encore fondu, je crois. Et du coup, les deux, il faut les assembler comme ça. Et ça a l'air d'être vraiment moche. Mais vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je suis moche. Je ne peux pas être plus moche. Alors, attends, faut les cramer. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait Il y a un truc noir au milieu, maintenant. Bon, ben, mais... quand tu les mets, on dirait Mamie Josiane, 75 ans. Il n'y a aucun flow, d'accord Je m'appelle Solange. Je suis rivière fil Je fais l'amour avec les rivières. S'agripper... Rocher sauvage, se frotter aux cascades. J'aimerais tellement pouvoir te communiquer le bien-être que c'est. Les gars, je suis allée voir ma mère à son entreprise et je lui ai dit que j'avais pas déjeuner. Regardez ce qu'elle a acheté. Non, j'étais trop maigre. C'est je trouve J'avais trop envie de tester le recette. une recette C'est genre une pizza pain Genre vous allez couper votre pain comme ça Faites gaffe théoriquement avec un couteau on peut se couper le doigt éventuellement On va faire des espèces de petits morceaux comme ça Des choses comme ça voilà C'est pas censé être gazeux Vous allez écarter le pain On adore Et vous allez mettre dedans comme ça là en fait Et là vous allez mettre donc un chorizo Et euh, genre une mozza Et ça donne ça Et vous faites ça pour toutes les tranches Il y en a vraiment beaucoup, je vais prendre 4 heures à le faire On se retrouve après Putain je l'ai cassé c'est Bon, une fois que vous avez tout rempli comme ça, c'est censé être tordu comme... Je rajoute du fromage râpé, là, voilà. Au four Je vais le sortir du four. Un truc de fou Là, si j'enlève... Mmh, ça a l'air trop bon, ça a l'air trop bon. Ok, c'est parti, on a goûté. Hum mmh Hum, c'est bien marqué, c'est trop bon. Ah, vous êtes là On a acheté un nouveau tapis. Tu crois pas qu'il va être trop grand <rire> C'est trop bizarre de faire ça. <rire> il est fourré, là. Il y a une notice pour les tapis, frère. Qu'est-ce que j'en fait de la notice On chauffe, un Ensuite, on déroule le tapis. Oh, il est immense. Fait la taille de ma. Non, je rigole. On le teste. Ouais il est bien On est au musée oui. de l'illusion hum. a... Tais-toi je parle On est au musée de l'illusion et on comprend rien Là c'est censé être une... une chaise Faut que j'arrive à avoir la perspective J'arrive pas à voir la chaise Je comprends pas Ok les gars il y a une porte sombre bizarre Qui a marqué push Tu crois qu'on peut y aller oh, Il y a que oh. des miroirs ah. Comment on fait pour... Oh, putain, ah. Il y a moins là il y a moins Putain il y a encore moins là Lilou viens voir <rire> Moi je pensais que c'était mieux en fait de loin. Si c'est stylé Ok, il y a un télésseuse de triangle. Nilou, mets-toi en face à... <rire> Regardez, j'ai réussi à cloner Lilou. <rire> ça va Nilou ça va. <rire> Je me faisais peur avait pas mal au bras, mais vas-y. Elle avait mal au bras Aski, il y a un truc avec les ombres. Attends, je sais faire un chien. Ouais. Ça a l'air d'un là-dedans. Euh, ça tourne. <rire> <rire> ça va, ça va Tu vas bien, bien. <rire> Voici le magnifique cadeau, un sèche-cheveux, 2000 watts, 3 vitesses, 3 températures de chaud Actuellement dans la salle de bain de ma mamie, c'est pour ça que c'est très rose Je vais me refaire une frange rideau parce que bah j'ai pas de personnalité Et mes cheveux ils sont hyper abîmés là, vous pouvez le voir voilà, super. D'abord on choisit les ciseaux Premier ciseau... Oh. Ça, c'est pour couper les poils du skate. C'est pas moi qui vais me la faire en fait. Je vais demander à la copine de mon père, il y a un problème. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai fait, en fait, j'ai coupé tellement court que la frange arrivait là. Euh, on dirait les trucs que j'utilisais quand j'étais petite pour couper des feuilles. C'est bon, les gars, je crois que j'ai trouvé mes ciseaux. Allez, on y va. C'est parti. <rire> ça on court pas avec tes ciseaux, tu vas te les planter. Oui, c'est vrai. Tu veux que j'aille prendre un peigne J'ai pris le peigne pour me l'enfoncer dans le cul. Tu vois ce que je veux faire ou pas Tu sais, tu fais un dégradé ouais. comme ça. Ah, c'est quoi ces saison Tu me fais n'importe quoi, je te pousse à l'eau. Bah, c'est je... fini là voilà, je les ai les cours là. Ah bah ça va je crois. Mais regarde toute la merde. Ah ouais non, c'est de la paille. Ouais c'est de la Attends, paille. Attends là. Ah je sens mes cheveux qui s'arrachent. Attends il y a un plus long là. Oui bah c'est pas grave. Euh si. Ça va ou pas Ouais c'est moins, c'est mieux. Ça va mieux Oui merci. Ouais. c'est sûr Ouais. Ouais il fallait... Un... Aujourd'hui on va faire un masque, Je me permet de faire ça également parce que j'ai pas de seins, théoriquement si tu le fais avec des seins tu te les éclates Bon du coup il me conseille sur le paquet de faire ça plus ça, comme ça, voilà c'est bon, ça vient de chez Sephora Bon allez, c'est à la pastèque, moi j'ai que ça pour l'appliquer il y a un problème, donc je pense qu'il faut appliquer avec des mouvements circulaires et ensuite on peut faire la Regarde-le oh grosse gamine, mais pour moi c'est pas un masque hein. masque, d'accord c'est un masque la première fois que je m'applique un masque comme ça de ma vie c'est bon si je le fais pas bien vous avez le droit de me démarrer mais pas trop quand même, démarre moi <rire> quoi non faut attendre 10 minutes, c'est un masque d'accord c'est pas du spé. bon oh, ça fait 10 minutes on va c'est ça <rire> Ça y est je me suis rincée Mon liner est parti Je m'emballais de toute façon Il était moche d'accord On va tester ça Oh là là les gars C'est aux fruits du dragon Je vais devenir une salade de fruits Fermer les porcs Je sais pas trop ce que ça fait Les porcs mais les porcs C'est pas genre Les cochons C'est incroyable comment C'est doux je... En plus regardez Ça me dégoûte C'est noir C'est bon Je suis pure Oui Elle vole